et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est à Port-Louis et on est là une semaine pour le festival Habitant fort. C'est un festival qui va se dérouler sur deux jours, c'est jeudi et vendredi. Et Sauf que là nous on est, on est présents euh, en avance pour euh, faire des spectacles et des initiations euh, avec les enfants. On est hébergé euh, dans cette petite résidence des artistes qui est plutôt pas mal en vrai. C'est vraiment stylé. On a repéré des spots avec les gars hier et on va aller voir ça. Et en vrai euh, malgré euh, la taille de la ville il euh, y a 2-3 trucs à faire. Ce qui est fou c'est que c'est la ville de Port-Louis qui nous a contactés et euh, on est payé pour faire ça. C'est vraiment un petit rêve qui se réalise, hein, qui commence à se réaliser, parce que là on fait du parcours, on donne des initiations, on fait des spectacles, etc. On fait vraiment ce qui nous plaît et euh, ça peut nous permettre de continuer les voyages, ça paye le matos vidéo, etc. Petite détente, en vrai ouais, ça c'est 4, ah, c'est 15,5. Il y a élan et tout, donc bon bah, on va se chauffer là-dessus. Hein. Oh non la la la Ah t'es hey ah, Oh oui What oh putain Je m'attendais tellement pas Oh la misère mon gars <rire> oh, Let's go. Oh ce genre de stick oh oh mon pote Oh la la la la la il la Ali la vu. vu ou ouais, la ah, Ouais Ouais, pas vu T'as pas vu Ouais Ouais va pas Non. Voilà pour tout vous dire, je crois qu'on a fait 70% des spots. <rire> J'avoue, par c'est une petite ville. Mais en même temps, ça va être intéressant. Genre, il n'y a, y a pas des gros spots, des bons spots et tout. Mais on va essayer quand même d'utiliser euh, la ville et de trouver des trucs à faire. Salut ouais, les bébés. Ça va les bébés, tranquille On est pas des bébés. On quoi ouais. Let's go Ah bah ils sont chauds, ça va être pas mal. Bon, on va commencer la démo. Les enfants, ils vont bien kiffer en vrai. rien du tout. Ça part sur quoi avec cette ambiance là Shit of back là, ça fait longtemps. Ouais, il y a tellement de gamins, ils se ramènent encore là. Ouais, ouais ah, ah. Allez, allez, allez, allez On est tous les deux. Je vais m'asseoir dans le public. On va regarder le spectacle ensemble. C'est parti. Chaud. trop trop fort La il va sauter par dessus la foule Surtout la Chouka il va, il va sauter par dessus monsieur le maire cette partie de dessus le maire là, encore <rire> ah ouais. Merci monsieur, yes. Bravo, bravo, bravo, bravo. On va non. Il bon, y a le restaurant qui est ouvert, mais... 50% de chance qu'on se fasse stage, mais en vrai, tranquille. Je pense qu'ils sont bon délire. On va voir comment il est le public ici. Hein. De toute oui, façon, c'est tout l'objectif du festival. C'est Nous, on fait nos trucs, et on voit comment réagissent les gens, et on essaie de leur expliquer. Donc c'est le défi. Il un sacré front, hein. Ah j'avoue Ou en, en side. Um, oh Il y a toujours une Surenchéri, ce mec <rire> Faut qu'on fasse gaffe, on n'est pas les seuls sur ce roof. Il y a des petits œufs. C'est stylé. Les petits frérots, ils ont installé leur nid ici. Faut pas les déranger. Hein. <rire> non. Non. Non. Oh. On est avec des abos là. Et ils veulent faire le front de fond. Petite démo là, ça sent bon en vrai. Ouais. Ça va Ça va. En vrai, il euh... faut bien chiller, tu vois. Allez, oh oh Let's go <rire> Shuka il a trouvé une line. Ah oh là là là là. Elle fait monter le BPM. C'est une line euh, art of motion un peu là. Ça part ou quoi Ah ça part là. Allez, let's go. Version pour iPhone sur un plateau, Tenez monsieur Merci. J'ai poussé oh, d'une du... ouais, force dans la main là. J'ai plus de cardio. Je me suis laissé. Oh, ce mec il me fascine. Putain, il m'a tiré toute mon énergie. Je peux plus bouger là. Il rend fou en vrai. Il sait tout faire. En fait, c'est un chat, mais qui fait des tricks à chaque fois. Il, ra... il réatterrit ré sur ses pieds. C'est fou. Oh, Ça euh... aucun ce toit, c'est une merveille. Du coup, là, on a pris de faire un gros tas. Ici, il doit avoir euh, 7 mètres d'avoir 7 mètres euh, et on va essayer de faire des petits dingueries pas en prêt. ouais tu veux faire un petit saut ouais oh la la la Matt. Tu vas l'éclater gros. Bon. Ça la Ouais. Ah les gars, Les gars, c'est la la la Allez Mathieu. 2, allez Mathieu. la 2, la la la Oh la oh, la la la la la la la un la la la baiser Ah c'était... la la la la la la la il ouais, bah, est ah, bien nous. Est si, si tu si tu veux faire un test euh, en droit, tu peux. Hein. Ah. Allez go un Allez, les gars. Let's go. Allez les gars. Ça va Ça, va, ça va. <rires> il tombe, il tombe. Oh. What What est que ça. Ouais. non, c'est pas non plus si haut que ça. Ouais, oh, il a vraiment chillé par contre. Ouais mais par contre il est hyper solide les gars non, Parce que là il est atterri oui. tellement comme ça toi, toi, tu as raté comme ça ton genou il pète hein Ah mais Net. moi mec je suis terminé hein En vrai moi mon genou je fais ça il pète hein NET Mec c'est des croisés direct Il je est pas satisfait pas. il va refaire C'est incroyable Je le fais <rire> ou pas Je le fais ou pas Attends gamin. Oh, y a 1% mec y'a un 1%. Vas-y go go go go Vas-y go go, go. Vas y'a 1% La, graisse, de la ça, ça fait plaisir. Le spot du, du resto là, c'est un bon spot en vrai. Mais n'allez pas dessus parce que la mairie va dire euh, ouais. euh, faites gaffe, donc n'allez pas trop dessus. Mais il est pas mal. Ouais. <rire> bon, après une bonne grosse journée de training à Port-Louis, on a décidé d'aller à Lorient parce qu'il y a un petit spot. C'est un bateau abandonné sur lequel on peut probablement cliffer. Donc c'est des petites hauteurs, mais ça fait toujours plaisir après une grosse journée. J'ai quand même un peu peur parce que le bateau il est rouillé de partout et tout. Donc euh, je pense que c'est pas très solide. Ouais, c'est bon. pas bousé. C'est un hélipo, C'est tellement stylé. Oh, c'est stylé. On est dans un bateau de film d'horreur. Je sais pas si tu vois le bail. <rire> Il est vraiment ravagé le bateau, il faut faire gaffe à mon avis parce il y a de la rouille partout À mon avis c'est pas très très très stable On regarde le tout en haut Ouais, oui Là on est en train d'explorer un peu le bateau pour voir d'où est-ce qu'on pourrait sauter Il y a pas mal de petits spots potentiels Et là on va aller voir tout en haut Parce que si on peut cliffer tout en haut bah c'est vraiment incroyable En vrai ça a l'air quand même hardcore parce qu'il y a un sacré gap ah ouais. De là haut là, il y a tout ça à gaper là. Et il y a encore un étage A mon avis c'est chaud Bon du coup là je suis tout en haut pour voir si le saut est faisable En vrai euh, je sais pas trop niveau hauteur ça a l'air de le faire Mais niveau gap J'avoue que je suis un peu mitigé Je pense que c'est un peu chaud en vrai Je l'ai repéré en 2016 ce saut Et je le fais en 2022 Comme quoi faut vraiment attendre d'être prêt hein, pour faire les sauts C'est important Mec j'ai l'impression que je vais avec toi Ouais tu peux venir hein Non t'inquiète Vous êtes prêts 3 2 1 ouais ouais ouais ouais ouais Let's go Ouah wow, c'est un monote Je sais pas il a, est c'est un... c'est 18 mètres avec le CN7 là, oh, c'était incroyable. Ouais, wow. bah ça y est, je suis tout trempé mais t'as envie des aventures de ouf, quoi. Là, on est euh... juste là pour un festival. Et je me suis souvenu de ce bateau. Je me suis dit, putain, on va aller aborder ça avec les gars. Et j'ai tapé le saut tout en haut, putain, les aventures, elles sont folles, les gars. A... T'as pas hésité Bah, monté, t'as sauté direct. Oh, il y a la chouquette qui se chauffe. Il fait froid, hein. Non, en vrai, elle est trop bonne, mec. Moi, j'ai trop kiffé. Oh oui Mec <rire> ah, Mais elle est trop bonne hein Elle est trop trop bonne par contre Moi je replonge oui re Louis t'es bien de... vas-y 3, 2, 1, cours allez Allez <rire> 3, 2, 1 T'es Wow. Attends, tu me passeras ça. Vas-y, vas-y. Pierre, tu tombes. Et carrément me pencher dessus. C'est chill. <rire> c'est quoi, vous avez commandé un coca chérie monsieur Ouais. Bon, là, c'est une fin de vidéo. On a kiffé et cliffé d'un petit bateau abandonné là. C'est incroyable. Là, Mathieu, il a sauté tout là-haut. Franchement, c'est déconné. Et bah, j'espère que vous avez kiffé autant que nous. Et à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo, ciao